Bonjour à tous. Dans cette séquence, je vais vous donner quelques compléments sur l'utilisation des ressources du cours. Alors point très important, toutes les ressources qu'on vous transmet dans ce cours sont en Creative Commons. Et je vous renvoie à la page décrivant la licence correspondante. C'est à dire que c'est du Creative Commons BYNCSA. Ce qui signifie qu'il y a plusieurs caractéristiques. Attribution aux auteurs, si vous réutilisez les cours et les vidéos. Un usage strictement non commercial, donc vous pouvez les réutiliser dans le cadre d'un cours mais pas dans un cours euh, qui est euh, payant, par exemple dans une autre université il n'y a aucun problème. Et puis partage des réutilisations avec la licence originale. Alors en fait euh, on précise cela parce qu'on a eu de mauvaises expériences par le passé. Alors euh, la première mauvaise expérience il y a quelques années eh bien on a diffusé euh, un cours qui était un MOOC y avait 150 vidéos ou quelque chose comme ça. Les vidéos étaient accessibles gratuitement sur le site de l'université et euh, quelqu'un un jour euh, m'a signalé que ces vidéos se trouvaient également sur un site euh, qui euh, le caractériser comme étant un contenu premium et qui, en fait, pour le téléchargement, exigeait, et eh bien, euh, une contribution, je crois que était de l'ordre de 10 dollars ou 10 euros, enfin un truc comme ça. Et c'est un petit peu gênant pour nous, voire même carrément désagréable, lorsqu'on met en ligne gratuitement une ressource de cours dont on pense qu'elle peut être utile par, pour plein de gens, euh, de la trouver, et eh bien, euh, mise euh, de manière payante par des maroulins qui n'ont absolument pas contribué euh, à l'élaboration du cours, c'est énormément de travail. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont récupéré les vidéos, ils les ont recopiées sur un site et vogue la galère. Et puis l'an dernier, on a, alors ça c'était beaucoup moins, euh, il n'y avait pas de volonté de nuire, mais euh, un étudiant a mis en ligne sur YouTube toute une série de cours euh, de son cursus en informatique chez nous, euh, avec une licence propre, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais qui du coup violait la licence qui étaient les licences d'origine souvent différentes d'ailleurs d'un certain nombre de collègues. Et en fait il avait fait pour que les gens puissent trouver à un moment donné toutes les ressources mais ça pose également pas mal de problèmes euh, ne serait-ce que parce que bah, tout simplement nous on met à jour les cours, les vidéos, certaines changent. Cette année il y a quelques vidéos qui ont été rajoutées ou modifiées euh, et puis euh, bah, les exercices on les fait corriger, on les fait évoluer, etc. et Du coup bah, quand vous recopiez les choses chez vous euh, ben, le problème c'est que euh, ben, vous avez une version à un instant donné et puis cette version elle peut contenir quelques petits bugs, hein, personne n'est à l'abri de ça et puis euh, ben, quand on les découvre on les corrige bien évidemment. En général on découvre en enseignant et puis on vous dit il bah, y a une erreur mais le coup d'après euh, le matériel a été euh, corrigé euh, des dites erreurs. Donc voilà euh, si vous voulez euh, référencer euh, les sites il n'y a pas de problème vous vous référencez directement les sites compagnons des UE qui en général permettent de retrouver facilement la version la plus à jour, mais vous ne recopiez pas le matériel et vous ne le mettez pas en ligne chez vous ou alors vous le mettez en ligne mais pas de façon publique, de façon privée chez vous pour pouvoir récupérer les choses. Ça par contre, il n'y a pas de problème. Donc l'objectif, ce n'est pas de vous dire que vous ne pouvez rien faire. Bien au contraire, hein, ça c'était les mises en garde. Vous pouvez parfaitement utiliser les ressources. L'accès, il est totalement libre, y compris pour les étudiants qui sont en dehors de Sorbonne Université. On peut parfaitement imaginer, je sais que ça se fait, qu'il y a des collègues qui réutilisent le matériel. Et il y a vraiment, il n'y a pas de problème ou qu qu'ils le référencent comme étant un matériel utile. Il n'y a pas de souci. Hein. On voit dans les logs YouTube qu'il y a des pays étrangers qui utilisent... Et encore une fois, je veux dire... C'est la propriété, hein, on est une institution publique et donc on a décidé de mettre en ligne ce cours comme étant une ressource publique d'accès libre. Alors libre veut dire certes gratuit mais pas seulement, il y a des devoirs également et je vous renvoie pour cela à tous les discours de Richard Stallman sur le sujet. Vous pouvez donc comme je vous l'ai dit plutôt que les recopier publiquement, vous les recopiez encore une fois pour vous personnellement, mais on préfère vivement que vous référenciez les ressources. Vous mettez un lien vers le site Compagnon ou la playlist sur YouTube, hein, comme vous voulez, parce que les choses seront régulièrement mises à jour. Et puis vous pouvez également, si vous le souhaitez, ça arrive parfois, enrichir les ressources par exemple en mentionnant si vous avez trouvé un bug ou un problème ou des typos des choses comme ça et puis proposer éventuellement des extensions d'exercices ou autres. Alors ça, ça se passe souvent à travers les MOOC où on a des feedbacks très très importants et où du coup on modifie, on met à jour les exercices. Bref, voilà, vous pouvez quand même faire un certain nombre de choses, donc il ne faut pas voir cette vidéo comme étant un moyen de vous forcer à ne rien faire, mais simplement mettre des barrières de ce qu'on souhaite et de ce qu'on ne souhaite pas que vous fassiez avec ce matériel. Je vous remercie de votre attention. À bientôt